Bonjour Je suis sûre que le réchauffement climatique te préoccupe. Voici une chose que tu peux facilement faire, c'est ajouter Reforest à ton navigateur. Reforest te permet de planter des arbres gratuitement. Oui, de vrais arbres gratuitement Alors comment ça marche Ajoute notre extension à ton navigateur en un clic. Ensuite, continue à utiliser ton moteur de recherche habituel. Un logo Reforest s'affichera au-dessus des résultats des partenaires qui te permettent de planter des arbres. Lorsque tu visites ces partenaires, tu verras une notification t'indiquant que tu viens de planter un arbre. Bravo Tes petits clics ont un énorme impact. Regarde ces forêts que nous faisons pousser. C'est 100% gratuit grâce à nos partenaires qui financent les arbres en récompense de ta visite. Alors félicitations Tu es sur le point de faire du bien à notre planète avec Reforest. Rends-nous visite sur www.reforest.com